Bonjour, je suis Léane, étudiante en Master 1 d'études du genre à Paris 8. Je suis aussi diplômée de communication digitale, autrice, et créatrice du média féministe, mais créante. Et moi, c'est Pline, bonjour. Donc, je suis doctorant en sciences de l'éducation, auteur et créateur de la chaîne YouTube Eduki qui fait partie de l'association Efficience. Efficience, c'est E comme éducation, PHI comme philosophie et science comme science en singulier, et j'en suis le président et le cofondateur. Et j'ai eu le plaisir de te rencontrer, Léane, parce que tu faisais une campagne de financement participatif pour le podcast Mécréante, en même temps que Efficience faisait la sienne pour la série de vidéos sur l'éducation à l'esprit critique. Et ça, ça nous a amené à réfléchir ensemble à un sujet qui, je crois, intéressera nos deux communautés. Alors, est-ce qu'on peut parler de féminisme et d'esprit critique en même temps Peut-être qu'on peut parler un peu de comment on en est venu à se poser cette question dans le cadre de notre collaboration Lorsque j'ai commencé à entreprendre de la vulgarisation sociale sur les réseaux sociaux autour de la question du genre, j'ai été frappée de voir à quel point ma parole était sans cesse remise en question. J'avais l'impression de devoir justifier chaque virgule, chaque mot, c'est-à-dire qu'une source, même de l'INSEE, ne suffisait pas. On m'en demandait quatre ou cinq différentes. Mais à l'inverse, lorsque des personnes m'avançaient des propos que je jugeais sexistes à mon tour, je demandais une justification. Et là, on me répondait de regarder sur Google. Bref, j'avais vraiment l'impression de susciter une méfiance, voire un mépris d'entrée de jeu. Ça m'a d'autant plus marqué parce que je faisais déjà de la vulgarisation en droit depuis quelques années sur Internet. Alors que ce n'était d'ailleurs pas du tout mon domaine d'expertise. Mais la différence avec mes créantes, c'est que le premier projet de vulgarisation était anonyme. Ainsi, les gens croyaient par défaut que j'étais un homme. Alors même que ce travail était assez peu rigoureux, je m'en rends compte avec le recul, du moins bien, bien, bien moins carré que mes créantes, il n'était jamais discuté et jamais remis en cause. Ma parole semblait sacrée. Ce double standard, j'en ai bien plus conscience aujourd'hui. Même dans le monde de l'édition, on nous le dit très explicitement. Tu es une femme, tu es féministe, tu dois être trois fois plus carré que les autres. C'est comme ça. Alors oui, c'est comme ça, certes, mais pourquoi et oui, pourquoi Perso, je fréquente pas mal des milieux, entre guillemets, rationalistes, c'est-à-dire des gens qui considèrent que c'est important de prendre des décisions rationnelles et d'apprendre à mieux raisonner, ce qui est d'ailleurs souvent relié à l'esprit critique auquel je m'intéresse. Mais avec ce que tu viens de dire, Léane, j'ai l'impression que donner ses sources et justifier ce qu'on dit, ben, ça pourrait tout à fait rentrer dans ces milieux qui se revendiquent d'une certaine rationalité. Et pourtant... J'ai remarqué qu'il y a très peu de femmes dans ces milieux, et encore moins qui parlent de genre comme toi, Léane. Je me suis donc demandé pourquoi. Face à ce constat, on s'est demandé s'il y avait une raison ou une explication légitime expliquant cette opposition et cette incompatibilité supposée entre féminisme et objectivité. De là, on s'est posé la question générale, est-il rationnel d'être féministe et pour y répondre, on a décidé de collaborer et d'interviewer deux chercheuses qui travaillent justement sur ces thématiques. Irène Pereira, qui est sociologue et philosophe, elle est notamment spécialiste de Paolo Freire et de sa pédagogie critique dont elle nous reparlera. Hélène Nicolas est pour sa part anthropologue, elle enseigne au sein du département de genre de Paris 8 et est maîtresse de conférences en anthropologie. Alors la première chose, il faut déjà regarder qui sont les auteurs des accusations d'irrationalité. En général, ce sont des personnes qui ont beaucoup à perdre, justement du succès des mouvements féministes. Et donc il euh, faut quand même déjà regarder qui énonce euh, ces accusations. Ce sont souvent des hommes de pouvoir qui ont été d'ailleurs récemment euh, beaucoup chahutés, mis en cause par euh, les campagnes comme MeToo, ce genre de choses. Donc ils sont des gens qui ont objectivement intérêt à ce que le patriarcat ne bouge pas. Je pense que c'est euh, une accusation qui touche plus les mouvements féministes, parce que ça joue sur les stéréotypes de genre euh, qui, euh, qui euh, disent que les femmes seraient plus irrationnelles, hystériques, guidées par les émotions, incapables d'avoir une pensée rationnelle, etc. Donc c'est vraiment, on joue sur les, les stéréotypes négatifs sur les femmes pour, pour discréditer un mouvement social euh, voilà, qui euh, peut faire changer des choses. L'idée, c'est de décrédibiliser euh, ce mouvement social. Est-ce que ça marche euh, Je pense de moins en moins. <rire> je pense de moins en moins, notamment euh, grâce aux, aux réseaux sociaux, aux nouveaux médias qui permettent en fait, à beaucoup beaucoup de femmes de témoigner et donc aussi euh, de voir que pas, euh, pas les revendications ou les dénonciations ne sont pas le fait de quelques personnes isolées qui auraient du mal à contrôler leurs émotions, mais en fait, sont le fait de de euh, tout un, chacune, qui, euh, qui, qui euh, subit le patriarcat de plein fouet. Il me semble que si on regarde l'histoire des mouvements sociaux, euh, on a eu tout le temps, euh, enfin tout le temps, on a eu des différents exemples, effectivement, où euh, cette dimension d'irrationalité, elle peut être mise en avant, alors que euh, si vous voulez, lorsqu'on regarde des décennies plus tard, ce qui a été porté par ces mouvements est considéré comme quelque chose de tout à fait légitime et valable. Il y a toujours, je pense, une prise de risque historique au moment où vous revendiquez des avancées, parce que nécessairement, si ce sont des réelles avancées, elles vont rentrer en confrontation avec l'État de la société dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, sans doute, apparaître comme irrationnel à un certain nombre de personnes qui sont habituées à un état donné de la société et qui ont tendance à considérer que c'est cet ordre-là, social, qui est, lui, rationnel. Quand je regarde dans les débats actuels sur les réseaux sociaux avec des personnes qui se revendiquent de l'esprit critique ou de la rationalité sur des enjeux chargés de valeurs très politisés, bah, je l'observe beaucoup. On voit des accusations d'irrationalité que je caricature à peine, du genre « moi je suis rationnel et je pense X, donc si tu penses pas X, c'est que tu es irrationnel ». Et ensuite on s'attend à avoir un gif avec leur énorme cerveau. Il faut savoir qu'en France, les sciences dites « modernes » se sont institutionnalisées à partir du XVIIe siècle et de la redécouverte des textes antiques. Cette institutionnalisation des sciences, elle s'accélère à la fin du XIXe siècle, dans un contexte où les différentes révolutions françaises ont amené le pouvoir à se séparer de l'influence du clergé et des mœurs religieuses. À cette époque, toutes les disciplines intellectuelles aspirent à être considérées comme des sciences. Pour y parvenir, elles prennent comme point de référence le modèle des mathématiques. Ce modèle, inspiré des sciences dites exactes, cherche ainsi à catégoriser des situations et des structures du monde vivant, y compris des sociétés humaines, comme si on pouvait les cartographier de façon rigide et bien délimitée. Ça s'inscrit dans une période qui est celle de la deuxième vague d'expansion coloniale. C'est à ce moment que l'anthropologie naît, dans une volonté de justifier scientifiquement l'expansion coloniale en utilisant la science pour démontrer que les Européens sont rationnellement supérieurs aux autres début de l'anthropologie et ils servent ainsi à établir des hiérarchies entre les sociétés humaines dans une pensée que l'on appelle alors l'évolutionnisme. Il s'agit de hiérarchiser les modes de vie, les cultures et les savoirs en prenant l'européen comme point de référence, c'est-à-dire comme unité de mesure la plus évoluée et civilisée. Or, dans cette classification des modes de savoir et de connaissance du monde, les mathématiques étaient alors vues comme le « summum » de la connaissance, ce qui est assez ironique d'ailleurs, car on sait que ce n'est pas du tout une invention européenne. Bref, encore aujourd'hui, le terme dévalorisant de sciences molles est utilisé pour désigner les sciences humaines et est opposé aux sciences qui serait vrai, elle, dit dure. On pourrait aller assez loin sur les significations de ces choix. En effet, dans les imaginaires collectifs, le féminin inférieur est renvoyé au mou, en comparaison au masculin phallique, qui serait, lui, dur. Bref, je vais essayer de ne pas vous perdre tout de suite. Et oui, c'est marrant. Souvent, toutes les sciences, elles ne sont pas mises au même niveau. Par exemple, les sciences humaines et sociales vont être plus facilement rejetées, consciemment ou non. En tout cas, les discours argumentés issus des sciences humaines et sociales ne vont pas sembler aussi crédibles à tout un tas de gens que des discours argumentés issus de sciences qu'on peut qualifier de dominantes, majoritaires, légitimes a priori. Pourtant, les travaux en sociaux ou en philo des sciences montrent bien que cet a priori n'est pas fondé rationnellement. Alors pourquoi associe-t-on rationalité et science Alors Les sciences revendiquent un mode de connaissance du monde qui s'appuie sur la rationalité. Ça veut dire que ce que l'on affirme, on peut le prouver. Voilà, c'est un mode de connaissance du monde parmi d'autres. On peut avoir un mode de connaissance du monde artistique ou spirituel ou autre. Mais voilà, ça fait partie euh, des discours qui, qui, euh, qui affirment euh, voilà, avoir un mode de connaissance du monde à partir d'une enfin, réflexion argumentée, à partir de preuves. Les sciences humaines et sociales proposent par exemple euh, de comprendre les mécanismes sociaux, par exemple les mécanismes sociaux qui euh, maintiennent ou engendrent des inégalités. Euh, donc c'est évident que par exemple si on fait une étude sur la différence de salaire entre femmes et hommes, nous avons en fait ensuite des arguments, enfin, des, des, des, des faits euh, qui nous permettent d'évaluer déjà les inégalités de salaire et euh, ça peut euh, aider les politiques euh, publiques ou les politiques globalement à prendre des décisions, soit euh, donc à, à lutter contre ces inégalités de salaire, c'est-à-dire voilà, on voit comment ça marche, comment ça se fait que les femmes, par exemple à diplôme égal, euh, gagnent moins que les hommes. Donc on peut, à partir de là, euh, construire des politiques publiques pour lutter contre ça, mais si on est pour l'inégalité entre les sexes, à partir de ces faits-là, euh, ces théories-là, ces, ces, cette, cette, ces, théories ces résultats-là, on peut aussi décider de renforcer ces mécanismes euh, ou de les maintenir, euh, de, de, de, ne pas, de ne pas bouger. Donc, Les études scientifiques peuvent euh, apporter des choses pour le changement social, mais peuvent aussi euh, euh, ne pas apporter de choses pour le changement social. Ceci dit, même si on associe rationalité et science, il faut quand même dire que la plupart des études scientifiques partent d'intuitions, d'émotions, de, de, de, de. Voilà, les chercheurs, chercheuses, quand on fait des hypothèses, c'est bien parce qu'on a des, des, des, des choses qui ne sont pas de l'ordre du rationnel. Et ensuite, à partir de ça, on fait des hypothèses qu'on va démontrer rationnellement. Mais euh, l'émotion, le ressenti euh, existent bien sûr dans l'ensemble des sciences d'ailleurs, hein, pas seulement dans les sciences humaines et sociales. C'est évident que les études de genre, euh, on va dire, ont été portées très majoritairement par des femmes qui voyaient, euh, de par leur expérience ou de par les contacts qu'elles avaient de façon privilégiée avec les femmes des populations étudiées, euh, des euh, accès à des connaissances ou à des analyses que les hommes euh, percevaient moins. Donc euh, bien sûr, il y a eu une explosion euh, des, des, des études de genre à partir du moment où les femmes ont accédé aux disciplines scientifiques de façon euh, un peu euh, importante. Du coup, les études de genre, ce sont des sciences Est-ce qu'elles sont moins rationnelles que d'autres sciences Premièrement, il me semble important de spécifier que les études de genre sont interdisciplinaires. J'ai par exemple des cours d'histoire des mouvements féministes, mais aussi d'histoire du droit, d'anthropologie, de biologie, de philosophie, de sociologie et même de linguistique. Toutes ces matières se chevauchent, se complètent et s'alimentent entre elles. Elles nous permettent d'avoir une vision qui se veut globale et complète. Car sur un sujet comme le genre, ça n'a aucun sens d'avoir, par exemple, juste une vision biologique. Car en étudiant l'histoire, mais aussi l'anthropologie et l'ethnologie, on se rend bien compte, on se rend compte que l'environnement, le social et même le politique parfois, façonnent le biologique bien plus que l'inverse. Bref, nous allons le voir, mais les études de genre sont des sciences critiques qui ont permis de pointer de nombreuses erreurs fondamentales en science. Mais donc, est-ce qu'on pourrait préciser en quoi le féminisme repose sur des bases scientifiques Aujourd'hui, un certain nombre de revendications qui sont portées par le mouvement féministe et par les mouvements féministes s'appuient effectivement sur des recherches empiriques tirées des sciences sociales, par exemple sur les statistiques en termes de violences conjugales, en termes de violences sexuelles, etc. Donc il y a un lien, je dirais, assez, assez fort, en tout cas, le, disons, d'un ensemble de courants du féminisme, de sous-courants du féminisme euh, avec les, euh, les sciences sociales et en particulier la, la, la sociologie, mais, mais il y a aussi une géographie sociale, une géographie qui s'occupe du genre, euh, il y a, a, a d'autres disciplines hein, que, que la sociologie qui, qui, qui peuvent aussi appuyer euh, la, les, les revendications féministes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit bien que les mouvements féministes eh s'appuient souvent sur des statistiques qui sont issues euh, des sciences sociales pour appuyer euh, leurs revendications. Donc pour moi, je vois quand même des liens entre le féminisme et, euh, et les sciences. Donc non, le mouvement féministe ne repose pas euh, a priori sur des éléments scientifiques. Par contre, il y a euh, des chercheurs et des chercheuses qui... Euh, vont euh, s'inspirer des questions posées par les mouvements féministes pour apporter justement des, euh, des études et, et des arguments factuels euh, qui vont soutenir les revendications. Par exemple, les mouvements féministes ont affirmé depuis longtemps que les femmes vivaient beaucoup d'agressions par les hommes. Il y a des études faites par des chercheuses, des chercheurs qui vont comptabiliser le nombre d'agressions, la fréquence, le type d'agression que les femmes vivent en France, par exemple, entre 2014 et 2015. Et donc ça, ça va donner des arguments aux mouvements féministes parce qu'elles vont dire, voyez, quand on dit que les femmes sont agressées très souvent par les hommes, euh, on n'est pas dans un, du fantasme, on n'est pas un groupe de personnes agressées qui disent qu'ils vont euh, s'énerver alors qu'en fait, on serait une extra minorité. Non, là, on va pouvoir quantifier et faire pression sur les pouvoirs euh, politiques, sur les pouvoirs publics, pour mettre en place des politiques contre ces agressions. Voilà, donc, il y a un dialogue, en fait, entre, euh, entre les mouvements féministes et des chercheuses-chercheurs qui vont, en fait, euh, faire des études rationnelles du monde social pour donner des arguments concrets, et pouvoir aussi quantifier, quantifier les phénomènes, comprendre leur fonctionnement, les mécanismes qui font que, par exemple, des inégalités se reproduisent malgré des lois égalitaires, etc. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que, quand je dis qu'il y a un mouvement entre les deux, c'est que les mouvements féministes aussi amènent de nouvelles questions aux chercheurs, chercheuses, par exemple, sur les agressions faites aux femmes, euh, les derniers mouvements sociaux ont pointé euh, l'inconséquence de la police. Euh, dans, euh, quand des femmes voulaient porter plainte, euh, il y a eu euh, donc, euh, des, des, mouvements, des, des, des mouvements féministes qui ont dit que euh, les femmes sont très mal accueillies par la police, ça arrive très souvent que les plaintes soient apprises, ou qu'elles vivent encore des agressions sexistes au sein de la police. Et ben, ça, ça inspire des études, il y a des études actuellement sur la police, sur le recueil des plaintes, pour voir justement dans quelle mesure, euh, dans quelle mesure euh, ces plaintes sont prises ou pas, correctement ou pas, quels sont les freins, et, euh, et bien sûr ça peut déboucher sur quelles formations doivent recevoir les policières et policiers pour accueillir ces plaintes de façon digne et efficace. La première chose que les chercheuses féministes ont mis en cause dans les sciences, c'est l'androcentrisme. C'est-à-dire le fait que euh, la plupart des scientifiques qui étaient, pour la plupart des hommes, en fait, prenaient comme individu lambda neutre des hommes. Et donc ça, ça, ça a des effets. Euh, donc ça, ça fait qu'on n'étudie que la moitié de la population, et ça a des effets euh, délétères sur euh, les conclusions générales. Par exemple, vous étudiez le temps de travail euh, par semaine d'une personne, enfin des gens d'une population, euh, population, si vous prenez que les hommes, le temps de travail par semaine sera en, en général bien moindre que si vous prenez le temps de travail des hommes et des femmes, vu que les femmes, dans les sociétés patriarcales en tout cas, travaillent beaucoup plus, en tout, tout type de travail confondu, par semaine que les hommes. Donc vous pouvez dire, voilà, les gens travaillent 45 heures par semaine dans telle société, mais si vous prenez les femmes, en fait, vous vous rendez compte qu'on est plutôt à 60 heures par semaine. Et justement, par exemple, Maud Simonet sur le, le travail gratuit. En fait, elle, elle explique qu'elle voilà, elle s'était intéressée à la question du travail gratuit parce qu'en en fin de compte, comme elle avait cette approche féministe du de, dans sa formation, elle donc euh, c'est une question qui avait été beaucoup abordée dans le travail domestique, mais euh, après c'était quelque chose qui avait peut-être été moins euh, abordé euh, dans les autres formes de travail et à partir du moment où en fait elle a importé en quelque sorte la thématique du travail gratuit à d'autres sphères que par exemple la sphère domestique, ça a permis de mettre en avant beaucoup de problématiques qui n'étaient pas spécifiques aux femmes en fait. C'est aussi extrêmement problématique dans la médecine. Par exemple, on a vu qu'un exemple très connu c'est sur l'infarctus, que les études sur les infarctus étaient faites principalement à partir de cas masculins, Or les infarctus que font les femmes et les hommes ne sont pas les mêmes parce que euh, ne sont en partie pas les mêmes parce que euh, ils, elles, n'ont pas le même vécu, notamment consommation d'alcool, etc. Donc il euh, y, y a des choses qui, qui changent, euh, donc les types d'infarctus. Or, les études médicales étaient faites à partir de personnes hommes. Et donc finalement, les traitements qui étaient euh, qui étaient donnés aux femmes n'étaient pas adaptées au type d'infarctus qu'elles faisaient. Et ça, c'est la remise en cause de l'androcentrisme. Dans les sciences, ça permet de, de, de grands progrès, euh, globalement, dans euh, la connaissance de manière générale et les grandes conclusions euh, aussi, que ce soit dans la médecine, voilà, la zoologie, euh, le, la sociologie, etc. Il y a euh, tout un toute une historique, en fait, sur, euh, si vous voulez, justement, les biais de genre euh, qui étaient à l'œuvre euh, dans les sciences. Si vous voulez, par exemple, des présupposés qui orientaient euh, les recherches scientifiques. L'idée que, par exemple, euh, le lien entre la taille du cerveau euh, des femmes et puis euh, leur euh, intelligence supposée. La deuxième chose, c'est qu'elles ont aussi mis en cause, là, les mouvements féministes comme les chercheuses féministes, l'hégémonie des hommes dans, euh, dans les sciences, donc avec des revendications d'ouverture euh, des sciences aux femmes. Et donc on est, euh, Il y a beaucoup de domaines scientifiques qui se, sont, euh, qui se sont ouverts aux femmes, mais les postes de pouvoir restent encore très monopolisés par les hommes. On n'est pas du tout dans une situation égalitaire aujourd'hui euh, de ce point de vue-là. Il y a plusieurs mécanismes qui font que les femmes, justement, qui ont un plafond de verre à l'université, le premier mécanisme, c'est euh, que euh, au moment de faire des enfants, en gros, on voit un décrochage de carrière, c'est-à-dire que les gens sont en gros, en gros maîtres, maîtresses de conférences, et là, euh, les, les femmes, quand elles ont des enfants, on voit qu'il y a des arrêts de carrière, elles font beaucoup moins de publications, etc. Alors que les hommes, quand ils ont des enfants, en général, leur carrière décolle, ils publient beaucoup, ils travaillent beaucoup. <rire> Ce qui veut dire que leur conjointe ou euh, ou des employés, des, des, des nounous, etc., gardent leurs enfants, parce qu'ils écrivent beaucoup, et ils publient beaucoup, etc. Donc là, on a un décrochage en termes de carrière. Donc les femmes vont beaucoup plus tard passer au statut de professeur que les hommes, donc il y a de moins de professeurs, or c'est parmi le corps professoral que vont euh, s'attribuer euh, majoritairement euh, les postes de pouvoir. et Bon, ça c'est un premier processus. L'autre processus, c'est justement le processus de cooptation, de, de vote. Et en effet, euh, là on a euh, ce qui est assez classique, une connaissance, une interconnaissance entre hommes qui va faire que ça, ça va, euh, les hommes vont être favorisés là-dedans. Dans le métier de chercheur, il y a toute une part de travail administratif. Et ce qu'on va voir, c'est que les femmes vont effectuer beaucoup de travail administratif euh, invisible et peu... Euh, peu valorisant en termes de carrière, par exemple s'occuper des étudiantes-étudiants, les responsabilités pédagogiques de formation, etc., et les hommes prendre euh, des, des, des fonctions qui sont, beaucoup moins, euh, qui sont beaucoup moins chronophages, mais beaucoup plus rentables en termes de prestige, euh, voilà, organisation de colloques, euh, voyage à l'étranger, euh, euh, coopération internationale, etc., etc. Donc là, on a parlé de l'androcentrisme c'est-à-dire le fait de penser dans les recherches l'agente masculine comme le sujet par défaut. Donc c'est à la fois l'hégémonie des hommes en sciences et le fait qu'ils soient surreprésentés dans les postes de pouvoir. Et les deux posent différents problèmes. J'ai l'impression qu'on entend souvent des remarques ou des questions du genre « Oui, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce que les hommes seraient plus compétents que les femmes pour ces postes ?» C'est là que c'est utile d'avoir des recherches en sciences sociales afin de tester empiriquement si c'est bien une différence de compétence qui justifie ces différences dans l'attribution des postes de pouvoir. Spoiler, non, les femmes ne sont pas moins compétentes. Mais même si c'était le cas, il y aurait un deuxième gros problème, un peu plus subtil cette fois. Avec cette interprétation, on peut se demander qu'est-ce qui définit et qui définit si une personne est compétente J'imagine des hommes qui sont déjà au pouvoir. Mais du coup, c'est un peu comme si je définissais la beauté à partir de mes caractéristiques physiques. Genre, j'ai les yeux marrons, les cheveux châtains, donc je décide que les personnes les plus belles sont celles qui ont les mêmes caractéristiques que moi. Donc, par définition, je fais partie des personnes les plus belles. Exactement. Donc souvent, les personnes qui pensent les hommes sont au pouvoir parce qu'ils seraient plus compétents, manquent non seulement de connaissances en sciences sociales, lesquelles réfutent ce point, mais aussi de réflexions critiques sur le choix même des étalons. En général, l'environnement est modélé par et pour eux. En entreprise, par exemple, ça a l'air d'un détail, mais les bureaux sont chauffés pour le confort lié à la température corporelle des hommes, et bien souvent, les femmes ont froid. Autre exemple, au travail, on va demander aux femmes de faire au moins aussi bien que les hommes, sans prendre en compte le fait que tout travail confondu, c'est-à-dire domestique et salarié, elles travaillent une heure de plus par jour que les hommes en moyenne. Le travail domestique, c'est le ménage, le linge, s'occuper des enfants, etc. Exactement. Et d'ailleurs, ce travail supplémentaire, il est vu comme normal qu'il ne soit pas rémunéré ou même compté dans les outils de calcul comme le PIB alors même qu'il produit des richesses économiques considérables nécessaires à l'organisation capitaliste. Si j'ai bien compris, il y a toute une réflexion critique à avoir sur ce qui amène les femmes à avoir plus de difficultés à accéder à des postes de pouvoir. Et je pense que ça illustre super bien la différence entre plusieurs formes d'esprit critique dont on parlera tout à l'heure. Du coup, on reviendra là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses sur lesquelles le féminisme a contribué à remettre en question des éléments liés aux sciences ou à la rationalité Le fait que beaucoup de chercheuses-chercheurs adhèrent consciemment ou non à une idéologie sexiste. Par exemple, c'est Catherine Vidal qui montre très bien dans, en neurobiologie les recherches sur le cerveau, que des chercheurs chercheuses cherchent les différences euh, ont cherché et continuent à chercher d'ailleurs des différences entre les cerveaux des hommes et des femmes et il se trouve que la plupart de ces recherches la conclusion c'est que IL n'en trouve pas et bien euh, au lieu de dire les hommes et les femmes ont le même cerveau ce qui est le résultat de leur recherche ils disent ben on n'a pas réussi à trouver les différences euh, on n'a pas encore trouvé euh, le truc et que dès qu'il y a des, des, des chercheurs, chercheuses qui vont trouver une petite différence euh, en soi-disant entre les cerveaux des hommes et des femmes, euh, là, les recherches vont être publiées, vont être mises en avant. Et donc, ce qu'ont fait aussi les chercheuses féministes, c'est aussi de montrer euh, qu'un certain nombre de ces recherches, notamment ces recherches sur le cerveau, en fait, sont mauvaises, sont biaisées. C'est-à-dire qu'on va assez facilement montrer que euh, que le panel est trop petit, que la méthodologie est inappropriée, que, voilà, que ça manque de, justement de scientificité ou ça a une scientificité mauvaise. Voilà, ça c'est aussi un, un gros apport aussi par exemple le, comment on projette sur les, euh, les singes, par exemple les études sur les singes c'est très connu comment on projette les sociétés humaines, les, les chercheurs ont beaucoup projeté le fait qu'il il y aurait des mâles dominants chez les singes etc alors que c'est pas le cas en fait enfin des choses comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont assez euh, intéressantes aussi que les chercheuses féministes ont, ont critiqué. Il y a eu aussi tout le fait qu'on s'est aperçu que si vous voulez euh, une non prise en compte d'un certain nombre de, de dimensions de la réalité parce qu'on ne les abordait pas du point de vue genre et par exemple l'histoire, faisait complètement en grande partie l'impasse sur l'histoire des femmes. Peut-être sur quand même sur aussi qu'est-ce que les mouvements féministes ou les chercheuses féministes ont apporté aux sciences Un point important, <rire> c'est euh, le point de vue situé, ce qu'on appelle la, la, les théories euh, du point de vue situé, c'est le fait que euh, d'analyser enfin de reconnaître que notre position sociale euh, a toujours une influence sur nos recherches et qui que l'on soit, et quelques types de recherches que l'on fasse. Et ça, c'est quelque chose d'important. Euh, et et c'est vraiment euh, euh, intéressant parce que c'est une méthode qui permet de maximiser l'objectivité. Il y a souvent une confusion entre la neutralité et l'objectivité. L'objectivité, c'est le fait d'essayer de prendre tous les éléments, tous les arguments, tous les faits ensemble de ne pas en écarter certains qui nous dérangent, pour arriver à une conclusion la plus pertinente possible, à des résultats les plus pertinents possibles. La neutralité, c'est le fait de ne pas avoir de position politique. Personne n'a pas de position politique. Aucune recherche n'est neutre, tout simplement parce qu'on fait toujours des recherches dans une culture, un temps, euh, enfin une période historique, euh, financée par des gens. Euh, et donc nos positions sociales individuelles et collectives ont toujours une influence sur nos recherches, même en astronomie, même, même en mathématiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours une influence du contexte social et de sa position sociale sur nos recherches. Et donc prendre du recul sur ça, analyser en quoi euh, cette position sociale influence, voire biaise nos recherches, c'est un, un outil très fort pour produire de meilleures sciences et ça c'est très intéressant et ça vraiment on peut dire que c'est des chercheuses féministes comme Donna Haraway, Bell Hooks, Patricia Hill Collins ou encore je sais pas Sandra Harding qui ont amené ça vraiment du point de vue de l'épistémologie des sciences c'est une avancée importante et mais qui reste contestée par des chercheurs qui refusent de regarder euh, comment leur, euh, leur position sociale, euh, en fait, n'est pas, pas neutre. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre le point de vue de, dominant et la neutralité. je penser que ce qui est neutre est en fait le point de vue majoritaire, enfin dominant. Et euh, or, euh, ben non, en fait, il n'y a pas de neutralité. Par contre, on peut euh, tendre à l'objectivité maximale, notamment en regardant les biais que nos positions sociales ont. Et nos positions sociales et notre, notre, notre, notre époque, notre... Euh, notre, euh, nos, nos, nos, nos commanditaires, etc. ont sur nos recherches. Et donc, plus la recherche est indépendante et libre, plus c'est facile de regarder ses biais. Mais plus la recherche est, est commanditée, moins c'est facile de regarder ces biais-là aussi. Il faut, faut, faut aussi euh, être assez, euh, assez euh, sincère sur ça. L'idée de privilège épistémique, c'est vraiment l'idée de dire... Enfin, euh, on constate, en fait, euh, globalement, des nouvelles thématiques dans les sciences sont apportées quand des nouveaux profils sociaux arrivent. Par exemple, l'étude des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes est assez concomitante avec l'entrée des femmes dans les sciences humaines et sociales, l'entrée massive des femmes en tant que chercheuses dans les sciences humaines et sociales. Et donc, on voit que les, des thématiques vont être portées majoritairement, mais pas uniquement, par des personnes, par exemple sur les questions des oppressions, qui vont vivre ces oppressions aussi, ou en tout cas être proches de gens qui vivent ces oppressions. Et donc ça va leur permettre, c'est ça, ça le privilège épistémique, de soulever des questions qui n'étaient pas soulevées par des personnes qui ne vivaient pas ces oppressions et qui considéraient donc que la situation était plus ou moins normale, ou en tout cas qui n'en faisaient pas un sujet de recherche prioritaire. L'idée, ce n'est pas de dire, par exemple, que les hommes ne peuvent pas faire de recherche, euh, de recherche féministe. Mais l'idée, c'est dire que en fait, l'expérience euh, personnelle, la, la position sociale, peut constituer un avantage dans le fait euh, d'étudier des choses de, qui concernent notre position sociale, enfin, qui, en tout cas, quand on est euh, opprimé, de, de, de bien comprendre les mécanismes de domination euh, tels qu'ils s'expriment. Oui, souvent, c'est des gens à qui on va reprocher, enfin, à qui, euh, enfin, en tout cas, dans certains milieux scientifiques à qui on va leur reprocher justement le manque de neutralité, le fait que, que ils serait trop proche de leur sujet d'étude pour, pour être objectif. objectif. Or, bah, je vous donne un exemple qui est, qui est assez drôle d'un collègue et ami, Francis Dupuidery, qui fait de la recherche au Québec, qui a beaucoup travaillé sur l'anarchisme. Il est lui-même anarchiste. Et donc, il avait des collègues politologues qui lui disaient « Mais tu, tu, tu fais de la recherche sur l'anarchie, donc voilà, un sujet minoritaire, euh, et tu es toi-même anarchiste, tu manques d'objectivité. » Alors que ces mêmes personnes faisaient des recherches sur des partis politiques auxquels ils appartenaient. Donc, ils étaient exactement dans la même situation, mais c'était des partis politiques au pouvoir, et, et, voire ils faisaient des commandes, ils, ils répondaient à des commandes de, de, de, de, de, de partis politiques pour faire des recherches, donc c'était plus des recherches commanditées donc avec des objectifs précis, etc. Donc, ils étaient dans des positions similaires, voire encore plus problématiques, mais étant dans des positions dominantes, ne voyaient pas qu'eux-mêmes, en fait, avaient fait, cette possibilité de, de, de biais. C'est-à-dire que c'est là où on voit la confusion entre position dominante et neutralité. C'est-à-dire que ça va être les sujets minoritaires qu'on va accuser euh, de travailler sur des questions qui les concernent, alors que quand on est dans un une situation majoritaire qu'on travaille sur des situations majoritaires là on va jamais euh, on va jamais sur des problématiques majoritaires on va, on va jamais vous, vous, vous accuser de ne pas être de ne pas être neutre alors qu'en fait la, la, le problème s'oppose de la même manière mais souvent justement souvent en fait les, les recherches à partir de positions minoritaires sont meilleures parce que justement comme on est attaqué <rire> En permanence, par des gens qui disent ben, :« Vous n'êtes pas objectif. » On est obligé d'avoir une argumentation euh, particulièrement précise, convaincante, pertinente, parce que justement, euh, quand une recherche remet en cause des idées reçues ou des, des idées majoritaires, il faut qu'elle soit euh, très forte. Et donc ça, c'est vrai que on va voir en fait que, ben oui, il y a un privilège épistémique à la fois dans le fait de pouvoir poser les bonnes questions à partir d'une position minoritaire, mais aussi euh, avec cette pression qu'on a, à produire euh, une connaissance qui soit extrêmement solide, parce que contestée par, par, euh, par les, les, les, les, les majoritaires. Nos socialisations euh, peuvent jouer de, de manière variée. C'est-à-dire que, bien sûr, par exemple, la capacité d'empathie, qui est quelque chose de très appris chez les femmes, ça peut, par exemple, beaucoup aider pour faire des entretiens ou comprendre des systèmes, etc. Mais aussi, ça peut, ça peut aussi être... Euh, être de véritables freins à nos recherches, parce que justement, par exemple, on va passer beaucoup plus de temps à aider des étudiantes étudiants, et étudiants, et moins de temps à nos recherches, et, et voilà. Enfin, vous voyez, c'est double, quoi. Les, les, les socialisations de populations minoritaires peuvent être à la fois des forces et à la fois des faiblesses pour, pour mener des recherches, c'est les deux, quoi. Donc à défaut de chercher la neutralité qui est illusoire, on peut au moins chercher une certaine forme d'objectivité au moins dans les sciences. Dans les sciences, ok, il y a notamment un enjeu de reconnaissance et de validation par les pairs. Mais dans les mouvements sociaux, par exemple le féminisme, est-ce qu'on a ce même enjeu Ou si je le formule autrement, est-ce que le féminisme doit être rationnel afin d'être considéré comme plus légitime Bon, D'abord, tout mouvement social n'a pas besoin de scientifiques pour euh, se mettre en route. Hein. Les esclaves n'avaient pas besoin de scientifiques pour leur dire qu'ils étaient opprimés. <rire> les femmes, c'est pareil. Les courants du féminisme, il y a des courants qui sont euh, rationalistes, il y a des courants qui le sont moins, qui sont plus spiritualistes, etc. Donc euh, euh, tout, euh, tous les courants du féminisme ne réclament pas du rationalisme, mais inversement, ce que je veux dire, c'est que tous les courants du féminisme ne sont pas anti-rationalistes non plus. Donc euh, voilà, c'est pas un critère en soi qui permet de euh, dire si on est ou pas dans le, dans le féminisme. Alors qu'est-ce qui va être euh, l'enjeu commun des courants du féminisme C'est euh, bien les droits des femmes, l'égalité euh, homme-femme, ça on est beaucoup plus dans... C'est beaucoup plus ça l'objet euh, du féminisme. Beaucoup de mouvements sociaux n'ont pas du tout besoin de pensée rationnelles ou de scientifique pour euh, se légitimer. Euh, euh, la plupart des gilets jaunes n'ont pas besoin de scientifiques pour euh, savoir qu'ils, elles, euh, euh, bouclent pas leur budget à la fin du mois. Un très beau euh, poème de Bell Hooks peut beaucoup plus euh, parfois toucher ou convaincre qu'une étude scientifique. Est, on est pas euh, le mouvement social n'a pas besoin forcément de scientifiques. Après, nous sommes dans une société qui accorde, euh, qui accorde une très grande valeur aux sciences. Et donc, c'est vrai que d'avoir des études scientifiques qui démontrent ce que des mouvements sociaux mettent en avant, ça peut être une aide, notamment pour faire pression sur euh, des politiques. Ça, c'est sûr que ça peut, être, euh, ça peut être intéressant. Et, et puis aussi, de, de bien connaître le monde social, bien comprendre ses mécanismes, que, quels sont les freins, quels sont les points de blocage, aussi ça peut aider, bien sûr, un mouvement féministe à se construire, à avoir des objectifs, à se dire, bon, bah, on va faire peut-être... Euh, euh, des campagnes sur tel point, puis sur tel point, enfin, on, va, on va essayer de taper à telle porte, on va essayer de faire changer telle institution parce que c'est celle-ci qui bloque. Ça, voilà, bien sûr, l'analyse du monde social, une analyse rationnelle du monde social peut aider, bien sûr, à euh, guider, à, à construire un mouvement social pertinent, mais avec le sens scientifique. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont une analyse rationnelle du monde social <rire> très très bonne, sans avoir fait aucune étude, euh scientifiques, c'est vraiment pas, euh, pas l'apanage euh, des, des scientifiques. Et aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, les sciences peuvent être aussi utilisées contre, euh, contre les mouvements sociaux, et, et, et notamment contre les femmes, c'est assez connu que par exemple en France, au XIXe siècle, après la, la Révolution, donc avec un déclin des, des religions, enfin de religion, des religions chrétiennes, euh, les scientifiques ont grandement participé à reconstruire une croyance qui maintient le patriarcat, c'est la croyance dans la nature différente des hommes et des femmes. Auparavant, bah, c'était Dieu qui avait accordé des positions sociales différentes aux femmes et aux hommes. Bon, si on remet en cause euh, la religion comme mode d'organisation sociale, euh, comment on fait pour maintenir le patriarcat Et là, on a vu euh, une pléthore euh, de scientifiques qui ont fait des théories sur la nature différente et inégalitaire entre euh, des hommes et des femmes, qui justifient, légitiment, voire renforcent, euh, le patriarcat d'alors, comme ils l'ont fait avec les races, d'ailleurs, pour légitimer la, la colonisation. Donc, les, les sciences, ce ne sont, sont pas des discours neutres en dehors du monde, en dehors de politique, en dehors d'intérêt et donc elles peuvent être utilisées, euh, notamment des mauvaises sciences, pour essayer de légitimer des régimes de pouvoir inégalitaires et les, toutes les violences et euh, oppressions qui vont avec. Il faut faire attention, quoi. Les sciences ne sont pas, sont pas neutres. Du coup, si, comme nous l'expliquent Irène Pereira et Hélène Nicolas, la rationalité n'est pas centrale et n'est même pas absolument nécessaire au féminisme, c'est quoi l'enjeu du féminisme Comme Irène Pereira l'a dit, ce qui est commun au courant féministe, c'est avant tout des enjeux comme l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais plus largement, on peut dire qu'il y a des questions de justice sociale. Et en quelques mots, c'est quoi la justice sociale Alors Pour moi, la justice sociale, c'est euh, l'accès déjà de toutes et tous, enfin c'est l'accès à l'égalité des chances, la première chose. C'est-à-dire que toutes et tous, euh, quelle que soit notre euh, position sociale, nos caractéristiques, on doit pouvoir avoir accès aux mêmes chances. La justice sociale par rapport au féminisme, c'est euh, effectivement en lien avec les cadres des droits euh, euh, fondamentaux et euh, les droits fondamentaux, euh, c'est l'égalité euh, Enfin, elle inclut l'égalité homme-femme, donc euh, voilà, est... on est dans ce cadre-là. Après, c'est aussi la solidarité. Pour moi, la justice sociale, c'est euh, l'accès déjà à la satisfaction de tous les besoins humains fondamentaux, donc la nourriture, se loger, se vêtir, s'éduquer, se soigner, travailler dans un sens large, se divertir. Je crois que j'oublie rien, mais voilà. Pour moi, il faudrait que tout le monde, et accès à ça, et aussi vivre en sécurité, hein, bien sûr, euh, que ce soit du point de vue de, de, je sais pas, de catastrophes naturelles ou d'agressions euh, par, par autrui. C'est-à-dire il faudrait que tout le monde, qui qu'on soit, ait une sécurité profonde, de savoir que ces besoins humains fondamentaux, euh, on puisse y avoir accès. Et après, c'est aussi un accès égal à toutes les fonctions qui donnent du pouvoir, sur le monde naturel et sur le monde social. Pour moi, la justice sociale, c'est ça. Donc, dans, un sens, dans un sens maximal, ça implique, bien entendu, d'abolir les hiérarchies. Alors, moi, j'ai une, une vision assez maximale de la justice sociale. Et voilà, de, de, de, de, de, de considérer les rapports de domination comme des rapports euh, nocifs ou néfastes. La question de la justice sociale, c'est vraiment une question politique. Il y, a, il y a une question de valeur, il y a une question de stratégie. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous, moi, je vous donne euh, la lune. L'objectif, pour moi, là, enfin, ce que je vous ai donné comme définition de la justice sociale, c'est l'objectif. Après, on est dans une société très inégalitaire. Comment, par quel chemin on arrive à cet objectif à ce... Donc, voilà, il peut y avoir différentes, euh, différentes façons d'aller de, de, de, de, de, vers cet objectif, justement, d'accès égal de toutes et tous aux fonctions de pouvoir, à la satisfaction de ses besoins humains fondamentaux. Et ça, euh, bien sûr, c'est très euh, variable selon, euh, selon les, les, les gens, selon les, les positions politiques. Euh, voilà. Là, Hélène Nicolas parle notamment d'enjeux de pouvoir. Et justement, aujourd'hui, la rationalité est associée au masculin. Si demain, tout le monde s'en foutait de la rationalité, si elle n'était plus socialement valorisée, elle ne serait probablement pas une caractéristique considérée comme masculine. Donc, même si en soi, le féminisme n'a pas besoin de se revendiquer de la rationalité, il y a quand même un enjeu autour de ce concept, non Effectivement. Si le point de départ, c'est notre société actuelle, il y a plusieurs formes de rationalité qui sont perçues comme très masculines, et donc, dans un enjeu de justice sociale, il faudrait pouvoir remettre en question ce concept et la façon dont il est utilisé. Mais pour moi, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire preuve de relativisme. C'est tout le contraire même. Par exemple, il m'arrive d'être en désaccord avec des courants féministes. Mettons, les branches qu'on dit « essentialistes », qu'on retrouve notamment dans certaines sphères de l'écoféminisme. Ces courants vont stipuler qu'il faut retrouver son féminin et son masculin sacré en s'éloignant de la technologie pour retrouver une nature humaine pure et ainsi rétablir l'harmonie entre les sexes. Bon. Je pourrais avoir une critique assez hautaine sur ce mouvement en disant « c'est des bails superstitieux, c'est stupide ». Bon, ok, je peux le croire ou le penser, mais ce n'est pas un argument étayé et critique. En revanche, je peux avancer que ce mode de pensée s'inscrit dans une culture occidentale centrée sur la morale chrétienne, laquelle croit en une complémentarité harmonieuse entre l'homme et la femme. Or cette pensée est récente dans l'histoire du christianisme, elle se renforce drastiquement après saint Augustin et s'inscrit dans une volonté politique de rigidifier les rôles sociaux entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, je peux m'appuyer sur des philosophes des sciences comme Vicienne Després pour réfléchir à l'idée de nature. Qu'est-ce qui est naturel ou pas pour qui et dans quelle société. Si l'on suppose qu'il faut revenir à l'état de nature, ce que veulent les écoféministes, c'est déjà stipuler qu'il y en a une, et croire que le biologique précède l'évolution. Mais est-ce pertinent Ce qui nous semble naturel, en Occident, est-ce vrai partout et en tout temps et cette notion de nature, on peut aussi se demander qui l'a délimitée, qui l'a instaurée et définie, et dans quel contexte et éventuellement dans quel but. Si ces motivations, elles étaient de stigmatiser les femmes et les personnes LGBT+, j'ai là un argument intéressant à opposer au féminisme essentialiste. Et là, on en revient à l'enjeu autour de la rationalité que tu évoques juste avant. J'ai l'impression que ça s'applique aussi au terme d'esprit critique dont beaucoup de gens se revendiquent aujourd'hui mais pour défendre des idées très différentes et avec des façons très différentes. Du coup, et c'est un peu la question fondamentale qui a motivé notre collaboration, est-ce que le féminisme et l'esprit critique sont compatibles Pour moi, c est, c est, on ne peut pas se revendiquer l'esprit critique ne pas se dire féministe, ça me semble... C'est même pas s'ils sont compatibles, c'est plutôt que... C est, c est, c est, ce serait contradictoire de se revendiquer d'esprit critique et de ne pas se dire féministe. Nécessairement, pour moi, euh, le féminisme, c'est une forme d'esprit critique, enfin, suppose une forme d'esprit critique, puisque, euh, si vous voulez, dans la mesure où euh, vous avez une réalité euh, qui est donnée, et que le féminisme a beaucoup con contribué à la remettre en cause, et a beaucoup contribué à remettre en cause cette idée que euh, les différences hommes-femmes étaient naturelles. Et alors qu'on le voit bien, par l'évolution euh, des, euh, des sociétés historiquement, qu'un certain nombre de choses que l'on pensait complètement naturelle était en fait construite socialement et, euh, et n'était pas du tout euh, immuable. C'est-à-dire que pour moi, les sciences critiques ou l'esprit critique, c'est pouvoir euh, faire un pas de côté par rapport au discours des dominants ou de la domination, c'est-à-dire les discours majoritaires ou dominants ont toujours en partie pour fonction de légitimer la domination enfin, ou les rapports de pouvoir tels qu'ils sont. Donc l'esprit critique, c'est faire un pas de côté par rapport à ces discours dominants et les remettre en cause, donc les mettre, donner, donner des outils pour mettre en cause ces, outils, ces, ces discours dominants. Donc si on fait ça, bien sûr, un des discours dominants, c'est le discours patriarcal, le discours qui légitime euh, la domination des hommes sur les femmes, par exemple le discours de la nature, les croyances, comme quoi les hommes et les femmes seraient différents. Et c'est pour ça que les femmes, en fait, auraient euh, une position sociale euh, moindre, euh, moins, moins, moins bonne que, que les hommes. Voilà, donc l'esprit critique, c'est ça. Et donc, je vois pas comment on peut se revendiquer de l'esprit critique sans se revendiquer féministe. Les études de genre, euh, les études féministes, les études sur les femmes ou par les femmes, euh, ce sont très, très majoritairement définie comme, euh, comme étant dans les courants d'esprit critique. Mais alors, si les féministes s'inscrivent dans une forme d'esprit critique, pourquoi est-ce que sur les réseaux sociaux, je vois autant de personnes se revendiquant de l'esprit critique ou de la rationalité qui rejettent en bloc les arguments féministes C'est parce qu'en fait, l'esprit critique fait référence à des mouvements de pensée très différents avec d'un côté ce qui relève davantage de la pensée critique, qui s'attache par exemple à questionner ce qui est considéré comme vrai, où la science joue un rôle central. Et de l'autre côté, les approches de conscience critique ou pédagogie critique, pour lesquelles l'important est davantage de remettre en question des systèmes d'oppression de minorités et d'inciter à l'action collective pour mener à des changements sociaux. Et là, on voit bien que la deuxième approche est plus reliée aux enjeux de la justice sociale, comme le féminisme Alors au niveau international, dans la recherche, il y a deux grandes conceptions, de mon point de vue, de l'esprit critique. Euh, une première conception, c'est la pensée critique, qui euh, va être un champ de recherche qui euh, se trouve plutôt mobilisé euh, par les sciences cognitives, une partie de la philosophie analytique, et dont les applications vont être diverses. La particularité de cette forme d'esprit critique, c'est que, de mon point de vue, elle est basée sur l'entraînement des apprenants à des habiletés cognitives et qui sont des habiletés techniques de raisonnement. On est plutôt dans une approche formaliste et qui vise à entraîner et à développer en fait des techniques de raisonnement chez les personnes qui sont des techniques plutôt liées à la logique, voire issues des, des sciences plutôt des méthodes, des sciences de la nature. Donc du côté de la, de la conscientisation, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la conscience critique, Là, on est dans une autre tradition de recherche qui va trouver ses racines dans l'œuvre du pédagogue Paolo Frère. Et la différence avec l'approche précédente, c'est qu'on est plutôt dans une interrogation sur les conditions de possibilité des discours et les conditions de possibilité sociales des discours. C'est-à-dire que l'esprit critique va être... Euh, va porter sur une, une réflexion sur les liens entre la production des discours et l'organisation de la société. Par exemple, le fait de s'intéresser à la manière dont la pensée critique est utilisée par le système économique, c'est une approche qui est celle plutôt de la conscience critique, qui va s'intéresser, euh, voilà, à, à la manière dont on peut faire prendre conscience des enjeux euh, sociaux, et ce qui va faire que la, la conscience critique, elle va euh, développer d'abord une réflexion sur euh, la manière dont la société est structurée en termes d'inégalité sociale, de discrimination, par exemple, et elle va aussi euh, déboucher sur une réflexion sur l'engagement citoyen euh, par rapport à ces formes d'inégalité sociale, de discrimination et aussi par rapport aux problèmes liés à l'écologie. La conscience critique, à la différence de la pensée critique, a un lien avec le jugement moral, c'est-à-dire aussi avec euh, la question éthique, en fait. Et donc là, c'est quand même une dimension qui va échapper à une évaluation standardisée, euh, et on va être plus du côté, effectivement, euh, de, la, euh, de la philosophie. Il y a un autre problème qui se pose dans la différence entre euh, pensée critique et conscience euh, sociale critique, c'est euh, le fait de savoir si l'esprit critique doit être tourné vers la résolution de problèmes ou vers la formulation des problèmes. Euh, la, la pensée critique insiste sur le, le fait de, de trouver des solutions à des problèmes. Pourquoi Parce que je pense en particulier que cette insistance sur la résolution de problèmes euh, est, un, est une dimension qui est recherchée dans le cadre du système économique actuel. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce qui est valorisé dans la pensée critique dans euh, le monde économique, c'est le fait qu'il y a des problèmes et que euh, pour générer de l'argent, une chose qui est intéressante, c'est d'identifier des problèmes et d'identifier des solutions à ces euh, problèmes ou à ces besoins sociaux. La conscience sociale critique, elle va se poser à un autre niveau dans la mesure où elle va amener à interroger le cadre même euh, dans lequel cette résolution de problèmes et ces solutions vont être posées. C'est-à-dire, est-ce qu'en en fin de compte, il s'agit simplement de euh, trouver des solutions dans le cadre du système actuel ou est-ce qu'il s'agit aussi d'interroger le cadre et de problématiser le cadre qui produit ce type de problème Donc là aussi, on est sur deux logiques différentes puisque euh, la pédagogie critique un, insiste davantage sur la problématisation du cadre lui-même dans lequel les, les problèmes sociaux vont se poser. La conscience sociale critique, elle... Elle passe vraiment par la prise de conscience de, euh, de la dimension systémique, euh, structurelle des, euh, des inégalités sociales et des discriminations. Il y a vraiment ce passage, hein, vraiment ce qui va la caractériser, ce passage d'un point de vue interpersonnel, interindividuel, à un point de vue plus macro euh, social. À partir du moment où je comprends que les problèmes sont des problèmes sociaux, je comprends en fait qu'ils sont des constructions historico-sociales qui peuvent être changées. Que ce n'est pas des réalités naturelles. Ça, c'est un, un point très important. Et, et l'autre conséquence, c'est qu'à partir du moment où je comprends que ce sont des problèmes sociaux, je comprends que ce ne sont pas des problèmes individuels, mais c'est des problèmes qui peuvent être. Euh, qui, qui euh, sont collectifs, et donc qui peuvent être changés par l'action collective. Et donc, que mon, ma, mon, ma, mon idée euh, que, je, individuellement, je suis impuissant, effectivement, à changer euh, cette réalité-là, mais à partir du moment où je comprends que c'est un problème social et que, euh, qui, qui peut être transformé par l'action des êtres humains, euh, je peux comprendre aussi que je peux le transformer que, euh, par une action collective. Donc ça c'est vraiment, vraiment le cœur euh, de, euh, de l'idée de la conscience sociale critique telle que euh, la pense Paolo Frère, c'est-à-dire ce que veut dire le terme de conscientisation, parce que souvent c'est un terme très mal compris, on pense que conscientisation, c'est juste prendre conscience. Et c'est pas euh, juste prendre conscience de tout et n'importe quoi, c'est vraiment la prise de conscience du caractère structurel ou systémique des inégalités sociales, des discriminations, euh, des problèmes environnementaux. C'est vraiment ça que, qui est important. En conclusion, j'aimerais insister sur la notion de circulation et de souplesse d'esprit qui est très importante dans le féminisme critique. La pensée critique féministe s'est grandement construite en opposition au dogme et à tout ce qui se rapproche d'un cadre de pensée rigide. Le féminisme critique invite à ne pas se reposer sur ses acquis et à ce que l'on croit savoir, à ne pas idolâtrer des meneuses et meneurs d'opinion. Il y a vraiment cette idée centrale que la pensée doit être en mouvement, doit circuler et être confrontée à un maximum de personnes différentes, sinon elle se nécrose et devient réactionnaire et ainsi peu féconde. Il y a finalement une revendication de « mollesse » pour reprendre l'idée de science molle, mais plus dans le sens de garder un esprit souple, capable de remettre en question ses croyances pour ne pas tomber dans le dogmatisme, quel qu'il soit. Et ce que je retiens de mon côté, c'est que l'histoire des sciences, notamment, nous apporte de sacrées leçons. Je pense que si on s'intéresse à l'esprit critique aujourd'hui, il y a de bonnes raisons d'aller explorer autant ce qui relève de la pensée critique que de la conscience critique ou des pédagogies critiques. Dans les deux cas, j'ai l'impression qu'acquérir des bases d'épistémologie, questionner ce qu'on croit savoir, ce que ça veut dire de connaître, ben ça va nous être très utile. En tout cas, moi, ça me donne envie d'en savoir plus sur les points de vue situés et j'ai hâte de voir comment des minorités qui auront de plus en plus accès au monde de la recherche vont nous permettre des découvertes fascinantes. Et si ça nous permet de rendre le monde meilleur, qui pourrait se plaindre Voilà, cet épisode de Mécréante, en collaboration avec l'association Efficience, touche à sa fin. Il est diffusé à la fois en format podcast chez mes créantes sur vos plateformes préférées et sur la chaîne YouTube EduKey où vous retrouverez un jour une série sur l'éducation à l'esprit critique et des interviews complètes en bonus. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et suivez également Mes sur Instagram en plus des plateformes de podcast @mescreantes avec un s pour davantage de contenu sur le féminisme avec une approche pleine d'esprit critique. On tient à remercier Hélène Nicolas et Irène Pereira pour les interviews, mais aussi Mélissande qui est derrière la caméra et le montage et qui a contribué à la réflexion, tout comme Lisette qui a également aidé à coordonner le projet, mais aussi on remercie Élise pour sa relecture critique et Laura de Mom Podcast pour le mixage son. Enfin, un grand merci au Learning Planet Institute dont les locaux nous ont permis de réaliser ce podcast vidéo dans de bonnes conditions. Et pour nos derniers remerciements, ben, à chacun et chacune d'entre vous qui avez soutenu financièrement nos deux projets. On espère que ça valait la peine d'attendre. Nous, on a vraiment kiffé. À bientôt pour d'autres contenus sur Educay et Mécréante. À bientôt.